Comment élargir votre communication pour toucher beaucoup plus de clients Bonjour, je suis Améconé, spécialiste marketing et responsable marketing chez AMP. Alors, nous sommes dans la section marketing de notre blog, section dans laquelle je partage avec vous les techniques de vente les plus simples et les plus efficaces pour les PME, afin que vous puissiez attirer tous les jours de nouveaux clients et augmenter vos ventes. Si vous me découvrez pour la première fois, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification ci-dessous pour vous abonner afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui Aujourd'hui, on va apprendre une technique pour élargir notre champ de communication afin de toucher beaucoup plus de clients. Je fais cette vidéo pour tous ceux qui communiquent sur Internet et qui manquent d'arguments pour élargir leur communication. Lorsque vous communiquez, vous répétez les mêmes arguments et cette attitude crée deux problèmes essentiels. Le premier, c'est que vous devenez ennuyant pour ceux qui vous écoutent régulièrement. Le deuxième, vous, vous ne pouvez pas toucher de nouvelles cibles parce que vos arguments ne vont pas à leur endroit. Le problème, c'est que parfois, les personnes qui voient ou entendent vos arguments commerciaux recherchent effectivement le type de produit que vous vendez. Mais puisque vos arguments sont pauvres et ne sont pas orientés vers leur centre d'intérêt, vous n'arrivez pas à attirer leur attention et vous perdez l'occasion d'avoir beaucoup plus de clients. Donc aujourd'hui, on va apprendre donc une technique simple pour régler ce problème une bonne fois pour toutes. Alors, si vous avez du mal à trouver beaucoup d'arguments commerciaux, c'est simplement parce que vous ne faites pas encore la différence entre le bénéfice clé de votre produit et les bénéfices secondaires de votre produit. Le bénéfice clé, c'est la raison principale pour laquelle le produit a été créé. C'est généralement sur cela que vous communiquez. Mais il y a des bénéfices secondaires que vous oubliez, c'est-à-dire ce que le produit peut apporter en plus de ce qu'on peut faire avec le produit. Et ça, il faut maîtriser le produit et votre cible pour le savoir. Alors, comment trouver ces arguments secondaires -là? On va utiliser la déclinaison de l'argument principal pour trouver les arguments secondaires. Les déclinaisons sont liées soit à une personne, soit à une circonstance, soit à un état ou tout autre élément pour lequel le client peut acheter le produit, mais qui n'est pas la raison d'être première du produit. Alors, on va voir des exemples pour mieux comprendre. Je suis AMP les clients achètent nos produits principalement d'une part pour apprendre à attirer plus de clients et augmenter leurs ventes et d'autre part pour trouver des idées de business rentables. Ça, c'est le principal. Pour ce qui est des arguments secondaires, on a ceci. En lien avec une personne, un monsieur peut acheter la formation pour son épouse qui n'a pas de boulot afin qu'elle l'aide dans les charges familiales au plan financier. Ça peut être aussi pour son fils pour qu'il soit indépendant. Donc, en lien avec une circonstance, le même monsieur peut se faire former hein, suite à la perte de son emploi, malheureusement. Et en lien avec un état, le même monsieur peut se faire former pour être le meilleur commercial chez son employeur. Voyez-vous, lorsque vous allez faire des déclinaisons de votre argument principal en lien avec des circonstances des personnes ou bien des états ou bien tout autre élément, vous allez avoir beaucoup plus d'argumentaires commerciaux pour toucher beaucoup d'autres personnes, selon leurs sentiments, selon leurs émotions, selon leurs circonstances. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Je vais vous donner l'un des mauvais critères sur lesquels certains salariés, et ça c'est clair, certains salariés se basent pour lancer leur business. Vous allez voir les erreurs que vous commettez et comment vous, vous mettez dans, finalement, un blocage, une entreprise qui aura des difficultés à évoluer dans le futur. Donc, euh, si vous ne voulez pas rater cette prochaine vidéo-là, Cliquez sur la cloche de notification ou abonnez-vous sur le profil sur lequel vous m'écoutez actuellement pour ne pas rater cette prochaine vidéo-là. Alors, c'était Aimé. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.